J'espère que vous allez tous bien et ravi de vous retrouver encore aujourd'hui. Alors aujourd'hui, euh, je vais vous présenter mon site web euh, où vous pouvez acheter, vendre euh, ou échanger aussi euh, vos crypto-monnaies en cash et vice-versa. Alors, le site s'appelle afreexchangercameroon.com afri changer -cameroon .com. Alors, quand vous êtes sur le site, voilà la page d'accueil. Vous pouvez voir là que le minimum d'achat est de 10 dollars ou 10 euros au minimum pour initier la transaction depuis le site. Donc voilà. Alors, comment ça marche Si vous voulez acheter des crypto-monnaies, vous cliquez sur le menu « Acheter ». Alors là, vous tombez sur cette interface, sur cette page. Vous avez euh, là les différentes crypto-monnaies que je vends pour le moment. Mais euh, si vous avez besoin d'autres cryptos comme les Little Coins, les Doge Coins, ADV Cash, oui, je peux vous en procurer. Mais euh, c'est généralement, les, comme on dit, à la commande. Mais ce qui est généralement en stock, voilà, c'est ça que je vous présente là, des Bitcoins, Perfect Money, Payeur, Ethereum et Paypal. Donc, vous pouvez avoir là le prix du dollar. 660 francs CFA le dollar. Bitcoin, euh, bref, 660 francs le dollar. Et le jusqu'au au PayPal, le PayPal c'est 600 francs le dollar et 650 euros. Voilà. Maintenant, si vous voulez vendre, donc qu'est-ce qui se passe Si vous voulez acheter, ce je j'ai pas terminé. Vous cliquez sur acheter BTC. Oui sur htbtc et vous remplissez le formulaire. Combien de dollars de bitcoin voulez-vous Vous mettez la quantité, par exemple, de 10 dollars. Euh, votre adresse bitcoin, vous mettez l'adresse de votre wallet ici. Vous payerez par vous choisissez le mode de paiement qui vous intéresse. Orange Money, Mobile Money ou transfert International, Western Union, etc. Donc, euh, voilà, ça peut être euh, ce que vous voulez. Donc, si c'est par MTN Money à partir de votre téléphone ou d'une agence, et bien évidemment, si vous êtes à l'international, c'est une agence. Si c'est votre téléphone qui fait le mobile Money, c'est votre téléphone, comme on est à mobile Money. Le nom complet, vous mettez votre nom complet. Euh, si c'est par mobile Money ou pas transfert, c'est important de connaître votre nom de toute façon. Numéro de portable. Votre numéro de téléphone, où on peut vous joindre. Le numéro de portable mobile money, si c'est le même, vous le renseignez. si est, si les différents vous le renseignez aussi. Votre adresse email, vous mentionnez là. Dada, dada, base. Euh, Anti-spam, euh, donc vous mettez la différence. Combien font 8 moins 2, c'est bien la 3, 6. Donc, Et puis ensuite, vous envoyez votre formulaire, puis je vais recevoir et je vais vous répondre... Par mille, en confirmant vos transactions par des appels. Alors, ça c'est pour ce qui est acheter des cryptos. Maintenant, si vous voulez vendre des cryptos, c'est-à-dire que vous avez soit des, des, des, des bitcoins ou des perfect money à vendre, donc vous voulez là, vous pouvez voir le prix qu'on accepte. Ensuite, vous initiez votre vente. Vous voulez vendre des perfect monnaies, alors vous cliquez sur vendre par exemple, vous voulez vendre vos perfect money dollars. Vous remplissez, vous mettez la quantité que vous souhaitez vendre, si c'est 100 dollars, vous mettez 100 dollars, euh, vous choisissez la devise, et si c'est euros dollars, vous choisissez. Perfect Money, ils viendront sur quel numéro Vous mettez euh, le numéro, votre numéro, Perfect Money, U, dash, -dash, -dash. Vous voulez être payé comment euh, Si vous voulez être payé par MTN Money, Orange Money ou transfert International. Aussi, pour ceux qui sont à l'international, numéro de portable pour les mobile money, votre adresse email, votre nom complet, ici en commentaire, mentionnez le commentaire, ensuite combien font 2 fois 5 10. Euh, Donc voilà, et vous soumettez. Maintenant, on navigue un peu partout nos comptes. Donc ici, vous pouvez avoir les différents comptes parce que vous savez, parfois on peut être piraté, parfois euh, on peut. Euh, euh, on peut se retrouver à, à, à, à se faire escroquer okay et tout, donc rassurez-vous toujours que les numéros que vous recevez sont ceux-ci, quand ils vont changer, ils seront aussi changés ici. Mais voilà nos différents comptes. Quand vous n'êtes pas sûr, appelez l'un de ces numéros et je vous répondrai. Et numéro de compte électronique, perfect money et payeur. Donc voilà. C'est un peu ça. J'espère que le tuto a été facile et que lorsque vous voudrez acheter des bitcoins, hein, voilà, vous allez vous diriger vers AfriExchange Cameroun pour faire vos achats. Donc là, vous pouvez trouver mon numéro de téléphone. Euh, voilà l'accueil pour vous certifier de ma fiabilité. Pour ceux qui doutent, vous pouvez vérifier l'authenticité sur le site afriExchange.com pour vous rassurer qu'effectivement, il s'agit bien de, de moi et que ce n'est pas de l'usurpation pas d'identité. Donc, sur ce, j'espère que mon tutoriel vous a intéressé. Alors, euh, laissez surtout vos commenter. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et on se dit à très bientôt pour un autre tutoriel. Ciao, ciao.